Vous allez bien Aujourd'hui, nous continuons avec notre cours euh, sur la création du site web. Le design que je vous ai proposé, c'est celui-ci, d'accord Bon, on a fait un petit bout de chemin déjà. Hein? Donc, on, la dernière fois, on avait parlé de pied de page et d'entête. Aujourd'hui, on va travailler un peu sur cette bannière parce qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut qu'on peut faire. Actuellement, si vous regardez, euh, on a quelque chose de ce genre. Ok, c'est pas encore. On m'a dit que c'est pas terrible. Okay. Donc, nous, on va transformer ça. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre, on va dire. Okay. Donc, je supprime ça. Je viens le test. Et moi, ce que je vous propose, au lieu de mettre juste du test statique comme celui-ci, on va essayer de mettre quelque chose qui bouge. D'accord Pour mettre quelque chose qui bouge en. On va aller prendre une bannière de rotation. Bannière de rotation, je descends. Tout tout tout tout tout, elle est là. Bannière de rotation, nickel. Je mets ça là. Ok, ça c'est une bannière de rotation. Maintenant notre bannière de rotation, on va la dimensionner pour qu'elle puisse rester sur notre page. Okay. Il y a des choses qu'on va supprimer parce que ça ne nous intéresse pas. Par exemple ça, on va le virer. Dunque. Ça aussi, on va le virer parce que bon. Il faut regarder soit ça, soit ça, l'un ou l'autre. Hum. Bon, On va virer celui-là, on va virer celui-là, on va virer la photo, on n'a pas besoin. Et Le fond, en fait, euh, on veut que ce soit transparent, donc un fond transparent ou légèrement. Ou légèrement l'opacité légèrement, euh, euh, au fait on va travailler un peu sur l'opacité pour faire simple bon celui-ci je le mets tout, tout, tout transparent euh, donc il y a deux niveaux quand on prenait un, un on va dire une fonction une, une, une, un outil comment je vais dire ça quand on prend une fonctionnalité comme ça, il hein, y a deux, il y a deux, hein, comme la bannière de rotation, il y a deux niveaux, même trois niveaux. Hein. Bon, on va te parler de deux niveaux. Et à niveau page, et niveau bannière de rotation elle-même. Donc, tout à l'heure, ce que j'ai fait, je l'ai fait sur la page. Maintenant, je vais aller sur la, la partie bannière de rotation et je vais modifier aussi. Du coup, on va passer dans niveau de transparence. On va réduire un peu. Maintenant, c'est à moi de voir. Soit je veux quelque chose transparente soit euh, voilà c'est à moi de voir pour le je le laisse comme ça Alors, je me casse pas la tête je le laisse comme ça et puis on avisera au cas où euh, on voit que non euh, il faut faire euh... bon, pourquoi tout ne bouge pas j'en sais rien non, moi tout devait bouger je suis là je suis là et j'augmente le bouton bon je prends mon, mon bannet de rotation je la mets là, je la mets là. Euh, ce que je veux faire, je veux mettre quoi Je veux mettre un peu de test. Je vais agrandir ça. Hein. Je vais mettre un peu de test qui raconte quoi déjà Qu'est-ce qu'eux ils ont dit Qu'est-ce qu'ils racontent Ok, Creative Cyber Security. Il y a more. Bon, l'idée ici au fait, c'est une page web. Donc, on a besoin d'utiliser une tag, euh, un tag pardon, H1 pour dire euh, au moteur de recherche voici le titre principal de la page, etc. Pour le référencement. Moi, ce que je veux faire, c'est que ça bouge, c'est qu'on ait quelque chose qui bouge. Donc, j'ai deux possibilités. Soit le gros titre, je laisse statique et je laisse et je, je rajoute euh, du test en dessous qui bouge. Okay. Soit je mets tout sur, euh, sur ma bannière de, de rotation et ça bouge et il euh, y a un test qui sera euh, en, H, euh, en tag H1 et les autres ne le seront pas. Parce que sur une page web, il faut un seul... Euh, il faut euh, il faut euh, un seul tag h 1 d'accord donc je remonte ça je remonte ceci bon je vais virer ça là. je vais virer les virer là je vais virer tout, je vais virer tout bien, parce que ça arrive de manière à un moment donné je vais virer tout okay. ça je ramène tout moi -même. je vais aller chercher autour je vais aller chercher on va dire que ça, c'est notre titre principal. Et là, c'est un peu... Euh... Bon, j'ai envie de réduire quand même notre titre principal. J'ai envie de le réduire quand même, la, la taille. C'est pas parce que c'est le, euh, le gros titre que ça doit être plus gros que tous les autres. D'accord C'est vous qui voyez après, selon le design de votre site. Bon, je mets ça sur ses comptes. Peut-être que ce sera mieux maintenant. Ça... Hop. Donc on va travailler un peu le test. Je le mets... Non, c'est ça. C'est couleur blanche. Et on va dire... Oh, le cyber... Euh, la cybersécurité, on dit je, je ne sais pas. Euh, la sécurité. Bon, on, va dire, on va dire la cybersécurité. Je ne sais pas. Si c'est pas ça, corrigez-moi dans les commentaires. J'apprendrai quelque chose. D'accord Cyber sécurité. Je l'accorde avec sécurité. Peut-être que ça ne s'accorde pas avec euh, sécurité, mais plutôt cyber. Euh, sécurité. C'est notre métier. D'accord oh, ça c'est le site. Euh, là, là, bon, eux, ils ont écrit cyber sécurité, c'est notre métier. Alors, on va faire ça. Cyber sécurité. sécurité, cyber. On va faire ça comme ça. On va mettre ça. C'est notre, notre métier. Ouais, Hop. qui test qui va bien avec. On va mettre ça sur deux lignes. Change leur couleur. Hop. Ok. Ce test, je peux le dupliquer. Je le duplique. Et je mets ça là. Bon, je vais d'abord mettre ça ici. Hop, hop, hop, hop, hop. Je mets ça là. Bon, on va mettre notre slogan à nous s'en fout de ce qu'ils ont écrit. dire. Nous garantissons votre sécurité sur Internet. Nous garantissons. S'en fout, c'est pas bien. Garantissons votre sécurité. Priorité sur Internet. Internet. Oh. Créative cyber sécurité. Bon. bon. Solution de cyber sécurité. Solution. Solution de cyber. C'est cyber sécurité. On prend ça. Comme tu veux, on le met là. D'accord Bon, le test de ligne. Je vais virer ça. Par voilà. exemple. Euh, autre chose. Euh, nous, on veut. Bon, moi, j'ai l'intention de mettre le test au milieu. Hein. Ok donc ce qui peut être intéressant parce que je n'ai pas, pas envie de mettre ça là. Donc, je peux aussi mettre ça là, puis c'est ce que c'est ce qui me plaît mieux, je peux, je peux faire ça. J'ai envie de mettre ça au milieu, quoique en disant ça, je me dis pourquoi pas. Attendez, ouais, pourquoi pas. Je me laisse ça comme ça. Hop. Ok. Maintenant on va rajouter un bouton. bouton, hop, on va dessus, alors on va prendre ce, non, on va prendre l'autre, ok, on va l'appeler par exemple, nous contacter. Euh, Qu'est-ce que ça fait ce bouton-là Bon, on le laisse par défaut. D'accord. On laisse par défaut. On va juste changer le titre. Nous contacter. Nous contacter. La couleur, on va mettre blanche. Contacté. Du coup, la couleur de fond, là je vais la changer quand même parce qu'on voit plus rien avec la couleur, le truc blanc euh... hmm. bleu. Ouais, on me laisse comme ça. Bon, on va arrondir quand même les bords. être pas mal. On arrondit les bords. Du coup ça fait 5, 5, 5. 5. Ok. Super. On en tout ça. Okay. Donc vous avez vu là, j'ai utilisé un tag, un tag H1, d'accord, pour faire mon. Faire mon premier titre. Maintenant, je peux dupliquer ça. Je peux dupliquer ça. Ok. Peut-être que euh, on veut parler d'autres d'autres choses qui sont. Vous voulez parler d'autres choses que vous faites ou que votre client fait. Donc là, par exemple, au lieu que ce soit du, du tag H1, on peut passer du H2. Et si on le souhaite, on peut mettre ça à gras. C'est nous qui c'est nous qui voilà. Euh, pareil pour celui d'en haut là, euh, pour celui d'avant, c'est parce que le, on utilise du mouli black, on peut décider que non, ça, ça va pas être du mouli black, mais plutôt euh, du, euh, du mouli tout court, d'accord, comme ça, ça va pas être gras. Donc si je retourne sur l'autre, ça devient, euh, ça devient pas gras, on va dire. Ok, donc sur si le deuxième, c'est pas du texte, du tag h2, mais du tag h euh, du tag H1, mais du tag hd. Et le titre vous pouvez euh, changer, vous mettez autre chose. Euh Gestion. Gestion. Gestion. Gestion de votre C cyber sécurité cyber cyber sécurité par exemple d'accord sécurité si on reste dans le thème euh... on duplique on duplique cette page hein. Tac. ça nous fait un troisième ok on dire par exemple là ah, non pas du d'accord voilà ok du coup on va configurer ce truc là on va le configurer parce qu'on va montrer comment est ce que ça va le slide va se va se passer au en fait comment ça va l'effet que ça va faire, est-ce que ça, ça slide de gauche à droite, ou... Je ne sais pas s'ils ont ajouté maintenant d'autres effets. Avant, il n'y en avait que deux. Euh, donc, d'où le slide. Bon, on veut pas de flèche. Ouais, ça reste... Ça reste les deux. Bon, on va prendre le fondu enchaîné, là, on va voir ce que ça donne, si ça rend bien. Euh, on enregistre ça. On va aller regarder la version mobile, à quoi ça ressemble. OK. Alors, version mobile, là. je clique là, on peut descendre un peu plus, ok, je enregistre ça. On va aussi, je vais... vous avez vu que j'enregistre très souvent, c'est plus l'habitude d'enregistrer. Comme ça, si jamais vous avez fait une fausse manip ou si un bug, etc., vous n'allez pas, pas perdre votre travail, au en fait. Okay. Euh, donc là, j'ai fait ça comme ça. j'enregistre, je publie. Et on va aller regarder la version mobile, bien évidemment. Euh, C'est ce que j'ai promis. Et quand on regarde, qu'est-ce que ça donne Ça donne quoi au niveau de la version mobile, ok. Au niveau de la version mobile, là, je grimpe, je grimpe, je grimpe, je grimpe. grimpe. Y'a ça. Donc mon bouton est en dessous. Pareil au fait. Donc j'ai oublié de vous le dire. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais fait des, j'avais fait des dupli, j'avais fait des dupli, comment dit duplication. Ouais, j'avais fait des duplications hein, sur le. Euh, sur, le, sur la bannière de rotation, pareil règle générale, hein, je l'avais déjà dit ailleurs, mais chaque fois avant de dupliquer, corriger la version mobile d'abord, comme ça quand vous allez dupliquer, et c'est valable pour c'est valable pour euh, pour, les, pour la bannière de rotation aussi, comme ça ça vous évite d'aller sur chaque bannière et corriger. Donc là on en a que trois bannières, ça va encore, mais des fois il peut y avoir une dizaine, une vingtaine, et euh, imaginez le truc si vous devez passer sur chaque page de la bannière pour pour, pour tout rectifier quoi d'accord donc euh, pensez à ça donc là il n'y en a que trois encore je, je vais je vais m'amuser à le faire là je descends le bouton quand tu veux tu descends Descends et tu descends et toi tu montes et tu montes et tu montes et tu montes, et tu montes. D'accord, et ça, tu descends, tu descends, descends. ok, zéro zéro. Ensuite. Dernier, petit dernier. Tu descends, tu descends. Tu descends et tu monte et tu montes hein? et tu bon laissons ça bon hop hop hop donc on en a nos trois c'est super bon là vous avez vu que l'écriture est sur la figure de la personne etc on peut pas faire autrement d'accord on peut pas faire autrement euh... Si votre client, par exemple, vous dit « Non, euh, moi, je veux qu'on voit la personne, etc. » Donc, si, la personne, si on complique la vie pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est de, de rajouter une boîte vide en haut et d'agrandir, essayer d'agrandir sa taille de manière à ce que euh, euh, ça puisse euh, décaler le, le la bannière de rotation vers le bas. D'accord euh, Je fais ça, Oh, on retourne dessus quand tu veux hein. quand tu veux je me j'aimerais bien savoir combien de temps en fait on passe à enregistrer parce que chaque fois qu'on on enregistre et que ça fait ça hein, combien de temps on perd à enregistrer à passer de d'une version à l'autre et, et combien de temps on utilise vraiment pour travailler alors ce que je voulais dire ce que je vous disais tout à l'heure genre à rajouter une boîte blablabla je vais essayer de vous illustrer ça. Hein. Euh... Illustrons cela. On va voir ce que ça donne. Des fois, si la boîte ne marche pas, vous pouvez utiliser une photo. Une photo, mais un fond transparent. Quoi. Il n'y a rien sur la photo. C'est que le fond transparent en PNG. Donc, fond transparent. Donc, du coup, en PNG. Alors, pour ça. Bon, je vais pas me casser la tête hein, pour ça. Normalement, vous virez le... Euh, le... la bordure pour qu'on ne voit pas. D'accord et quand vous êtes sur la version mobile, ça donne quoi euh Donc notre boîte elle est en dessous, mais on veut qu'elle soit en haut. Donc du coup, on va augmenter, on va la monter. Une fois qu'elle est en haut, on va essayer de l'agrandir un peu plus. On va voir si nous va arriver à grandir. Euh... On voit si on va arriver à grandir. Donc, bon, on peut pas l'agrandir tellement, mais ce qu'on devait être capable de faire, c'est ça en fait. Bah, ouais ça. Hein. Du coup, on voit pas les autres personnes, mais on voit que la dame. Donc, ça c'est le, ça c'est. Euh... Comment dire ça Vous avez au fait un site, une technologie responsive. Avec la technologie responsive, sur un mobile, bah, vous pouvez pas faire mieux. À moins de, à moins de créer une en tête différente pour, euh, pour la version, pour la version mobile au fait. D'accord Voilà. Et si on fait la même chose pour en haut, vous voyez ce que ça donne Ok. Ok. Bon, moi j'ai pas besoin de ça. Je vais le vire. Vire. Et le là. Une fois que c'est fini, blablabla. Quand tu veux, tu me donnes la main pour travailler. Bon, je vais virer ça. Hein. J'en ai pas besoin. supprimer J'enregistre. Ok. Bon, maintenant, on va voir à quoi ressemble notre site. On va aller sur site. Et c'est ça, notre site. D'accord Je trouve que c'est pas mal. Laissez vos commentaires, vos remarques. Euh, il y a un truc qu'on n'a pas fait, en fait. On a oublié de faire. J'ai oublié de faire. Euh, c'est, Je parlais tout à l'heure de configurer le, la bannière de rotation. Mais je l'ai dit juste, mais je ne l'ai pas fait vraiment. Donc, on va le faire parce que euh, si on ne le fait pas, ça va pas slider quelque part. On a enlevé la flèche, mais il faut dire que ça doit être en automatique. Je vais laisser sur... Bon, 3000, 3005. Après, vous pouvez, si vous voulez que ça dure plus longtemps, vous en plus longtemps. D'accord On va laisser comme ça pour, pour le voir passer. Ok Et on a ça, ça. Lecture automatique. Et vous décidez du... C'est en, millis, en millisecondes, ou de ce genre, je crois. Okay. Donc, c'est bon, on y va, on recharge la page. Tac, je ferme ça, et du coup, vous voyez comment ça se passe? Ouais, ouais, donc voilà. Après, l'autre c'est que ça va slider, et ça va passer, etc. Ok, et ça, c'est notre site. Après à ce site vous pouvez rajouter des, maintenant des, des, des effets. Euh, si on teste un peu notre email, etc. Donc voilà, votre email rempli. Je n'ai pas mis d'email, donc du coup, je, je n'ai rien reçu. Je vais mettre ça par exemple, là. je le je l'envoie. Il enverra un message à l'adresse qu'on a indiqué, comme quoi telle personne, telle personne envoyé un message. Mais comme je vous ai dit, ce que vous, vous voulez.. C'est pas ça vraiment. C'est que les gens puissent s'inscrire sur votre. Euh, euh, comment on appelle ça Votre, votre auto votre, sur votre liste au fait. Bon, c est, c est, du coup, on va utiliser l'autre formulaire que je vous ai montré pendant euh, le cours. Euh, ce bouton-là, on peut le retravailler parce que l'effet, quand on ramène le, la souris dessus, c'est gris. On peut dire au lieu que ce soit gris là, ça va être transparent et autre. D'accord Ou blanc, etc. Ça, on peut le travailler. Ok À vous de jouer. Euh, donc je disais qu'on peut rajouter des effets, genre oh, des éléments qui bougent oh, chaque fois qu'on scroll. Qu qu okay? Sinon, en version statique, c'est ça. D'accord Et notre bouton, ça c'est pas mal, ça se passe bien. Et quand on est sur... Oh, c'est lequel Celui-là. Ok, ça aussi c'est pas mal. Ok. okay. Donc laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez. Tiens, parlons de ça. Il y a... Oui, je pense qu'on va parler de ça dans, dans un autre Dans le prochain cours, je vais vous parler de ça. Il y a un effet qu'on peut rajouter ici. D'accord, je ne parlerai pas des autres effets. Normalement, on en a déjà parlé dans d'autres cours, mais il y a un effet qu'on peut créer ici, on en parlera dans le prochain cours. On se retrouve du coup dans le prochain cours. n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de vous inscrire, si ce n'est pas encore fait, à notre plateforme de formation gratuite pour pouvoir télécharger ce template-là qu'on vient de créer ensemble. Vous pouvez l'utiliser pour développer votre business si vous le souhaitez. Ok, on se retrouve dans le prochain cours. Ciao, ciao.